j <laughs> j à tous les australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour enfin ce nouveau format. Donc, normalement, quand je tourne cette vidéo, je n'ai pas là, encore la connexion internet, mais j'aurai la connexion internet. Voilà, quand euh, cette euh, vidéo sera postée. Alors, je vous explique. Comme promis, j'entame le format Minecraft. Donc, pour le moment, c'est l'épisode 1. Voilà, c'est l'épisode 1, c'est le Building Gabriel. Parce que le mode oui j'ai encore des petites choses à faire, voilà, mais ça c'est euh... Ça c'est, ne vous inquiétez pas, c'est prévu au programme. Donc, hop, on va aller sur Bulbik Gabriel, voilà. Qu'est-ce que j'ai pu faire avec tout ça Donc vous voyez, je me suis fait une armée de 4 golems de fer, voilà. Mais euh, qu'est-ce que j'ai pu faire avec euh, des portes en fer, hop, c'est des noms de redstone, capteur de lumière, voilà, avec tout ça, qu'est-ce que j'ai pu me faire Ah eh ben, je vais vous dire ce que j'ai pu me faire. Hop, voilà. J'ai pu faire ma maison, bien sûr, avec euh, toutes les armures nécessaires. Donc, en cuir, en maille, en fer, en diamant et en or. La table de craft, voilà, tous les nouveaux matos que quasiment tous les nouveaux matos qu'il faut. Ma petite lampe à lave Voilà. Donc ça sera aménagé bien sûr, mon nid. Et ce que vous voyez au-dessus, c'est les lampes de redstone. Que j'ai... Euh, comme ça, le, le... Voilà. Et hop, vous voyez le dessus. Donc on voit mes golems de fer. Hein, mes quatre golems de fer que j'ai fait. D'ailleurs, hop, voilà, voilà et pour faire un golem de fer, on va faire un petit tuto, c'est facile, donc je vais me mettre là, j'ai cherché, j'ai fait là, donc euh, fer tout simplement, donc il faut des blocs de fer, et une petite rouille, Alors on va faire ça. Normalement c'est deux, c'est un en bas, un en haut, mais j'y arrive pas. Et on va faire une citrouille sculptée. Voilà voilà donc j'ai 5 golems de fer à mon service donc, ce qui est déjà plutôt pas mal donc mettez en commentaire ce que vous désirez voir pour le prochain building gabriel celui qui sera le plus liké euh, je, le, je le ferai donc, vous voyez euh, je, je peux faire pas mal de choses hein. j'ai une belle étendue j'ai euh, fait... Euh, j'ai fait en sorte d'être en. Vous voyez, là je pense y mettre ma poubelle. J'ai pas mis tous les. Voilà, c'est en. d'obsidienne. Voilà. Avec l'enclume, avec la boîte à scie. Euh... Voilà, avec la forge améliorée, le, le métier de tissage, voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier Ah bah oui, l'alambic. J'ai oublié l'alambic. J'ai oublié autre chose aussi. J'ai oublié autre chose, le dropper. Donc bien sûr, euh... <coughs> voilà tout ce que je peux faire. Donc un peu de tortues, par exemple, je peux faire des des tortues. Tiens, des échafaudages. Ah, bien. Ça, j'ai pas besoin de les crafter. Ça, je sais pas comment les crafter. Après, les sauts pour récupérer les bambous. Voilà, il y a, il y a tout ça, il y a tout ça. Peut-être me faire un petit aquarium. Ah, le chaudron aussi. Le chaudron. Et après, on a tout ce qui est. Ça, c'est cristal de l'Inde, donc on a un pomme Et chorus, ça, c'est de la nourriture, donc ça, c'est génial. J'ai installé un data pack. Wow, arbalète, génial! Le pupitre, le feu de camp, royaume crayon de miel. Donc voilà, après le feu de miel, oui ça, ça c'est voilà. Donc on va finir tout ça. Alambic, ça. Je sais pas à quoi ça sert le public, voilà. Donc voilà, je sais que je peux faire euh... ça c'est nickel. Par contre je sais pas comment le faire. Mais euh, je sais que je peux le faire. Oh, je suis à 1.15.2. Donc voilà. Il va me falloir. Un... Ah, Alors, un seau Vous voyez, c'est encore... Euh... Voilà. Hop. Voilà, le seau a rajouté dans. Voilà. Comme vous pouvez le voir, voilà je suis entouré, donc je peux faire... Euh... Je... Je ferai certainement une arme de duel, mais ça c'est pas prévu au programme. Je ferai pas mal de choses. Donc, euh, à vous de décider ce que ça va être la prochaine construction. Non, non, voilà. À vous de décider ce que ça va être la prochaine construction que je devrais faire sur euh, sur building, sur Building Gabriel. Donc euh, toujours pareil, hein, mais on est plus de les plus la... Je regarderai les plus likés, les plus idées. Les donc si c'est faisable, hein. je pourrais faire comme dans la dans la saison précédente, où j'en avais pas fait beaucoup d'ailleurs, mais voilà, sachez aussi que je peux de faire le jeu, la maison du Père Noël, différemment. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vous laisse, voilà. Hop. Alors, je vous montre, hein, j'ai Building Gabriel et Survival Gabriel, voilà. En 1.15.2. Voilà, donc, je... après, si vous voulez que je joue à des serveurs, il faudra attendre que j'ai Internet. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se trouve très prochainement pour de prochaines vidéos sur la vidéo. Alors, euh, oui, est-ce que vous préférez que je fasse avec OBS caméra aussi, comme ça, ou sans caméra, tout simplement, c'est à vous de décider. Oh. Moi, j'ai regardé les retours, ce que ça donne. Et voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Donc, sachez quand même que j'ai euh, commandé les six, euh, les six boîtes euh, Golden Team euh, Box euh, qui... Euh, qui vont sortir ce mois-ci. J'ai commandé les, le deck de structure Bet et je me réserverai un, un total de 100 euros pour um, pour acheter sur, pour acheter euh, des cartes tous les mois à peu près pour vous faire des ouvertures, des trade binders, voilà. Donc le trade binder il a pas mal changé. Donc attention, hein, je n'ai peut-être plus vu les cartes que vous avez vues sur le trade binder. Il va falloir que je le change aussi parce que j'ai pas mal de cartes, euh, voilà, de côté. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis une bonne Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Et ciao tout le monde. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. On est là pour s'améliorer Pour y arriver On s'entraîne sans répit C'est ça la GEN On veut gagner On va tous te montrer Qui on est Ensemble On est. GX Nous